Et enfants, en première ligne. La guerre est en train de gagner notre quartier. Et c'est pour ça que vous fuyez Je pars parce que tout le monde part. Il faut que je parte. Les Français, acclamés à leur arrivée la semaine dernière, sont à présent pris en tenaille au milieu des haines communautaires. La France est en train de s'amuser avec le feu mais qu'elle n'oublie pas l'histoire du Rwanda. Et ici, c'est un autre pays. Hein. Nous ne voulons pas que cela se répète. Quand hier, ils ont commencé à faire le désarmement, tout le monde a accepté, tout le monde a applaudi. Mais ils ne devaient pas derrière une partie et laisser Voilà. Ils sont venus pour désarmer et non pour protéger. Pendant ce temps, dans un quartier musulman, à l'abandon, des groupes d'autodéfense chrétiens sont à l'œuvre. Ce sont les anti bakala après leur passage, ils le jurent, tout doit disparaître. Les maisons, mais surtout les mosquées. Actuellement là, nous voulons la paix. Pourquoi est-ce que vous détruisez les mosquées Parce que c'est des arabes, ils sont venus pour prier, alors qu'ils sont venus pour nous tuer. À leur départ, ils laisseront le secteur en proie aux flammes. Les blessés de Bangui, toutes confessions confondues cette fois, sont transférés à l'hôpital communautaire. Bonjour, vous allez bien Mais la place commence à manquer. Alors les organisations humanitaires gèrent l'urgence tant bien que moi. Depuis jeudi, on a reçu plus de 280 blessés, plus d'une centaine d'hospitalisés qui nécessitaient une intervention. Donc là, on est un petit peu en train de rationaliser parce que l'hôpital, évidemment, n'avait pas du tout les capacités pour accueillir autant de blessés. On est en train de dresser des tentes pour accueillir les blessés dans une, des dans une conditions, je dirais, un peu plus acceptables. Cette nuit deux premiers soldats français sont tombés au combat. L'un de 22, l'autre de 23 ans. C'est dans cette atmosphère sensible que François Hollande est attendu à Bangui ce soir. Euh, C'est très impressionnant ces mises en garde qui nous sont lancées. Euh, par euh, les hommes et les femmes qu'ont rencontrés nos, nos envoyés spéciaux sur place. Hein, je rappelle euh, qu'il s'agit de Laurent Hirsch et Mathieu Vibault. Euh, parce qu'ils nous disent Ne jouez pas avec le feu, les Français. On, on est dans une situation terrible. Hein, il, il faut du courage aussi pour y aller. Hein, mais euh, voilà, vous êtes, si vous désarmez d'un côté, il faut désarmer de l'autre. Et on voit bien que c'est en train de repartir dans l'autre sens. Comment vous percevez la situation C'est extrêmement. Ça va être extra... Je pense que ça n'a rien à voir. Le, le... C'est horrible à dire, mais le Mali, c'était simple, quasiment à côté de ce que va être le centre-Afrique. Le Mali, il y avait un ennemi, c'était quelques centaines de djihadistes, c'était sur une, 10% du territoire du Mali, le reste du Mali, avec Bamako, vivait sa vie. Vous arrivez dans un pays qui n'est pas en déshérence depuis le coup d'État de mai 2013, vous arrivez dans un pays qui est en déshérence depuis des dizaines d'années. Vous arrivez dans un pays dont le Nord est en fait victime de ses voisins. Si vous regardez une carte, vous voyez le Darfour avec le Soudan. Il y avait des dizaines de milliers de types, des, des anciens rebelles, des soldats démobilisés, des bandits, des coupeurs de route. Tous se sont finalement, ont pénétré le Centre-Afrique. Et se sont mis dans cette coalition hétéroclite qu'on appelle Séléka, dont une partie de musulmans du Nord. Et sur les 20 000 éléments de Séléka, vous n'en avez que 5 000 qui sont centrafricains. Vous en avez 15 000 qui sont des Soudanais, des opposants tchadiens, etc. Ce, ce cœur de l'Afrique est devenu une sorte de territoire, de zone grise, où tous les mecs viennent piller, se servir, etc.